J'ai travaillé pendant 16 ans à l'État, euh, euh, dans l'administratif, avec. Euh, avec euh, euh, donc, euh, à l'IMAD, c'est un institut de maintien à domicile, c'est l'aide à domicile, hein, c'est les soins à domicile. Donc, euh, je m'occupais de planifier des aides soignantes, euh, des aides ménagères euh, chez, chez les personnes âgées et handicapées pendant 16 ans. Donc, j'avais un travail confortable. Et puis, quand on m'a proposé euh, de, de, de, de reprendre la boutique, euh, je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas de notion de gestion d'entreprise. Moi, j'ai une formation d'employé de commerce, mais ça s'arrête là. Et euh, ils m'ont tout de suite dit :« Oui, mais si tu viens, on t'accompagne le temps que tu sois autonome. » Donc, euh, ah, j'ai pu transiter euh, pendant, pendant les trois premiers mois. J'ai tous les jours après mon travail, parce que j'avais trois mois de préavis. Hein, j'ai donné mon congé le, le jour d'après, pratiquement, euh, où j'ai eu la conversation avec sa euh, propriétaire. Euh, donc, j'ai j'ai eu trois mois euh, où tous les jours je suis venu ici pour me former, pour vraiment en fait, euh, me familiariser avec euh, les fournisseurs, le stock, la gestion, etc. Et à partir du 1er mai 2015, euh, j'étais à 100% ici, en autonomie, pratiquement. Donc ça fait un ouais. an en fait. Voilà. Donc, euh... Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas un an que j'ai repris. Ouais, tout à fait. Et là, euh, je suis vraiment en conviction avec mes valeurs. Euh, j'ai toujours été passionné par euh, le bien-être, la santé depuis un tout jeune. Et euh, je cherchais à transiter. Et ça, cette opportunité, elle s'est. Elle est venue à moi, quoi. Enfin, je suis venu à elle aussi. Mais, je euh, pense que les choses arrivent par hasard, qu'il ouais, euh, ouais. faut les provoquer, qu'il ouais, laisser ouais. guider par euh, ouais. son intuition. Ouais. Ou... C'est ça, ouais. c'est exactement ça. Donc euh, voilà, Mais alors, je suis enfin en conviction après euh, 39 ans de ma vie où euh, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Oui. Mais là, je sais. Donc euh, vraiment, euh, créer un réseau de quartier. Mm. Euh, et puis, euh, puis ça se fait comme ça. Hein. C est, c est... D'abord, c'est des clients, puis après ben, on engage dans la conversation, euh, on crée des fois des amitiés, puis euh, on s'intéresse l'un à l'autre, et puis ah moi, je fais ça, etc. » et tout, puis tout de suite, ben, ça m'interpelle. Donc voilà, après il y a une éthique euh, qu'il faut respecter, c'est-à-dire que ce soit bio, euh, ou que ce soit fait dans, dans, dans une éthique particulière euh, avec euh, des produits naturelles, etc. Et puis, euh, dans la mesure du possible que ce soit local. Je prends l'exemple de mes employés qui, euh, elle, me fait les tartes, et en échange, euh, elle peut prendre le nombre de sauces à salade qu'elle veut parce qu'elle adore ça. Euh, donc, on essaye en fait de. Évidemment, tout le monde a un salaire, hein, mais euh, on essaye euh, de, de pouvoir échanger nos, euh, nos capacités, euh, ce qu'on sait faire, euh, à sa juste valeur, les uns les autres. Donc, euh, et puis, chaque employé qui, qui, qui vient à la boutique euh, a également un, un rôle au niveau de ce qu'elle peut fournir. Par exemple Sophie c'est chocolat cru, Morgane me fait des boules d'énergie, me fait également euh, euh, donc la tarte. Euh, et puis je trouve vraiment sympa en fait euh, cette histoire de ne pas être obligé de passer automatiquement par euh, l'argent. Voilà, voilà. Ici à la boutique, on a la chance d'avoir une fontaine qui s'appelle la fontaine Aquadine memusine C'est une fontaine qui nettoie l'eau en profondeur et qui est équipée de plusieurs technologies qui vont neutraliser à 99% tout ce qui est extérieur à l'eau. Ça veut dire euh, le chlore, le fluor, les euh, résidus de médicaments, le, le calcaire, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est métaux lourds, etc. etc. Et euh, il y a euh, des mini vortex qui vont euh, aider l'eau à se structurer, avec aussi des faisceaux lumineux. Et à l'intérieur du bocal, euh, il y a un diffuseur qui va nous diffuser de la musique. Donc là vous avez un amplificateur avec euh, un faisceau lumineux quand j'allume. Et lorsque je mets en direction du contenant, vous avez un extrait de la première symphonie de Beethoven. Et donc les fréquences harmonieuses de ce sample euh, vont avoir une incidence sur l'eau, c'est-à-dire qu'elles vont aider encore à la structurer. Euh, si par exemple on prend un échantillon de cette eau, avec un procédé de gélation immédiat, et on regarde au microscope ce qui se passe, on va voir des, des, des, des cristaux qui seront de cet acabit-là, ça veut dire symétriques. Et ça c'est... Euh, donc euh, la preuve que c'est une eau qui est structurée.